Salut tout le monde, donc je vais vous présenter une superbe application, Just Play. Donc voilà, donc, j'ai déjà commencé, euh, voilà, atteigné euh, objectif de pièces, je suis déjà rendu à plus de la moitié. Comme ça, ça me fait gagner un peu plus de sous. Donc on peut gagner à peu près jusqu'à 1€. Euh, parfois peut-être un peu plus, j'en sais rien, mais ça ne m'est jamais arrivé en encore. Donc euh, bah, moi je joue surtout à Merge Blast en ce moment, parce qu'il est pas mal ce jeu-là mais il y en a plein d'autres, voilà, donc il faut les installer, et puis après vous jouez, donc là je vais vous faire une petite partie de Merge Blast, bon c'est juste une petite démonstration, hein. voilà vous voyez à peu près le but du jeu c'est très simple bon maintenant je vais me laisser perdre <rire> enfin peut-être pas tout de suite parce que faut que je fasse voir quand même un autre truc voilà donc les seules mises à jour c'est tous les petits sous qui va venir sur votre euh, sur votre compte en gros donc là je me laisse perdre hop que je vous ai fait voir ça euh, nos c'est hop je quitte la pub euh, ensuite je vais retourner sur le menu hop voilà donc là j'ai regagné quelques petits points dans mon solde et dans 46 minutes et eh ben je vais pouvoir prendre mes sous donc je sais pas encore combien je vais avoir on va voir ça euh, tout à l'heure et euh, sinon euh, j'ai déjà euh, des récompenses parce que bon bah ça fait un moment que j'utilise le logiciel donc voilà à peu près euh, les petits sous que j'ai, je les utilise tous sur Amazon comme ça bah, après bah, ça coûte un petit peu moins cher et donc euh, du coup pour les utiliser euh, bah, je vais vous faire voir ça sur la deuxième partie parce que en fait tous ces sous-là je les ai déjà utilisés donc ça va pas marcher du coup. au vaut mieux que je vous fasse ça avec ce qui va arriver dans 46 minutes. Me revoilà, donc normalement tout est prêt. Ah bah voilà, j'ai gagné 25 centimes. Alors, on va aller dans paiement. Donc là du coup, bah si je les veux, il faut que j'appuie sur paiement. Et là je peux avoir le choix, voilà, je peux faire des dons aussi. Moi, bon, bah, j'utilise tout pour Amazon. Allez, hop. Je suis un client euh, très fidèle. Donc, voilà, si je peux voir les récompenses, je vais le retrouver là, le 25 centimes. Hop, c'est bon. Maintenant, je vais vous faire voir comment faire un achat avec les 25 centimes. Donc, ce que je peux faire là, c'est euh, copier le sécurité code. Hop, je copie. Parce qu'en fait, ce petit code-là, il n'est pas... pas lui qui va me donner le... les 25 centimes. Il va falloir que je déverrouille. Voilà. Donc là, je vais pouvoir prendre le code que je viens de copier pour le coller ici. C'est très facile. Et ensuite, on appuie sur déverrouiller votre récompense. Et là, il va nous donner un autre code. Voilà, donc euh, c'est le chèque cadeau. Et j'ai largement le temps de l'utiliser hein, jusqu'en 2033. Donc là, c'est pareil, vous faites copier. Hop. Ensuite, je quitte. Je vais aller sur Amazon. Hop. Donc là, je vais vous faire voir ça là-dessus. Donc, très important, une seule livraison, c'est mieux. Ensuite, on appuie sur « Acheter cet article ». Et on peut mettre plusieurs bons de réduction sur le même article. Là, vous voyez, au milieu, là dans « Paiement », j'ai déjà mis 12 centimes de chèque cadeau. Donc là, je vais mettre celui que je viens d'avoir ici. Je l'applique. Voilà, donc maintenant, ça me fait 37 euros de réduction. Et euh, bah, l'huile, bah, du coup, je peux l'acheter à 6,26€. Bon, c'est un exemple, hein, je ne vais pas passer l'achat. Hein. Voilà, je pense que vous avez compris. J'espère. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde